Ok, salut les derriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, grande euh, annonce, une nouveauté sur Fitness Fusion. On change de sponsor, de partenariat, de complément alimentaire. Non, je crois pas. Bah, si, quand même, parce qu'on vous avait dit, on a fait plusieurs vidéos, comme quoi on hésitait, on voulait aller voir du Trimus, My mais Il y avait toujours un truc qui nous déplaisait et on a enfin trouvé la marque qui nous correspondait, une marque qui fait de la qualité, une marque que vous allez apprécier et surtout c'est quelqu'un qui l'a créé que vous connaissez peut-être et euh, bah vous allez être surpris, c'est la première fois que vous allez le voir attends, quoi, quoi en vidéo avec lui et euh, bah au fur et à mesure de la vidéo vous, vous verrez de toute façon vous allez savoir c'est nous qui t'a démarché quand même c'est toi vous qui avons marche après oui mais démarche c'est dingue quand même c'est lui, lui qui nous a démarché voilà les gars donc là c'est la rentrée sur finesse fusion 2023 on casse tout on prend le trône vous avez vu on essaie de bien s'entourer il y a eu body time il y a les trains with me qui sont sortis donc si vous voulez en, vous entraînez comme moi ou comme Pimous c'est disponible sur le site en plus le premier mois là il est offert et il y aura un code pour accéder à l'offre donc vous voyez on fait les efforts on a pris un mois de repos là mais on revient fort on s'entoure bien il y a body time avec nous et aujourd'hui il y a un nouveau grand du film qui sera avec nous on vous montre ça j'ai l'heure qu'on est en retard. Oui, on est en retard, mais ça on a l'habitude, c'est Fitness Fusion. On avait rendez-vous à 10h30, on arrive à 11h11. On va peut-être arriver un peu avant, ça dépend comment je vais rouler. Ou alors si on doit s'arrêter pour fumer une club, ou, je sais pas, on verra. Comment ça fumer une club Bah ben, vous, fumez des clubs, moi je ah, des moules, On a je pris l'arabe aujourd'hui. <rires> <rires> Face up, now feel low major. Up I feel a little major. Blink up an eye, ego I'ma take a shot. Aujourd'hui, on débarque à Paris, tout ça pour rencontrer le plus gros juif de France. Aide ouais, de dire des conneries. On est sur YouTube. On va s'associer avec Avenir, les gars. Ouais, mais après Bodita, il fallait qu'on continue de bien s'entourer, ouais. Et grosse équipe. Il a créé sa marque de compléments alimentaires et on fait partie de sa team aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes une dizaine. Ah ouais, quand ça même. Je pensais pas qu'on allait être autant, ouais, fais... bah ça va être bien. C'est quoi C'est tout, Ouais, c'est tous les gens qui sont là. Ok, je les vois. Ok, c'est bon. On peut y aller. Allons-y. Bon, les gars. Ça va, je l'avais pas reconnu. Comment il va okay. Ça va. Ouais, ouais, on découvre seulement maintenant notre patron. Allons-y hein. Comment ça va Comment il va Ça va Ça va. Comment va Désolé hein, pour le retard. Ouais, désolé. Ça va Salut. Salut, Monsieur Comment allez-vous Enchanté. Ah ouais. Costaud toi hein. T'as bien mangé depuis non, hein. C'est bon les gars, vous avez vu assez de muscles comme ça, je pense. On n'a pas fait une vraie séance, on a surtout pump pour vous vendre la nouvelle marque Broadway. Un code Fusion dit si jamais vous voulez une petite réduction par ailleurs. Hein. Avenir concrètement, il nous a choisi parce qu'on a des gros physiques. Mais pourquoi nous, on a choisi de travailler avec lui À notre stade dans l'aventure YouTube, type aurait pu refuser un influenceur avec plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. On est d'accord, il a une grosse fine base. On sait qu'il a beaucoup à nous apporter, on va pas se mentir. Mais bien sûr, c'est pas parce que t'es le plus gros influenceur euh, du fit game, de ce que tu veux, que forcément, on va dire oui à tout. Il nous a présenté sa marque, on a tout de suite accroché au niveau du design, du logo et surtout de Steven. vend. Ça aurait pu être le plus gros influenceur, mais si on le suivait pas, c'était pas quelqu'un qu'on appréciait, on n'aurait pas accepté, je pense. Et en plus de ça, il a déjà été ambassadeur pour une marque, Nutrimuscle, donc il connaît les erreurs à ne pas reproduire avec les influenceurs avec lesquels il va travailler, justement. Mais non, mais c'est juste ça ça compare, euh, triceps, moi, avec l'incomparable. J'ai des gros triceps aussi, hein. Sinon, je serais pas là. J'ai pas d'épaule, c'est j'ai congestionné. Plus large que moi, je crois. Non, on fait la même largeur à peu près. C'est un pourcentage là que je remonte. Clavicule aussi. J'ai entendu dire de loin, comme ça, dans la vidéo d'avenir qui sera disponible sur sa chaîne. Les gens ont fait sa pub. Maintenant, on est une team, c'est tous ensemble. J'ai entendu dire. Comme toi, il y allait rincer les influenceurs Broadway. Ok, on a entendu. Tu, tu es parti. J'ai entendu. <rire> donc ça, ça rentre là, ça sort pas. Avenir, tu regardes cette vidéo, on a entendu. après les gars, croyez pas qu'on l'a fait pour l'argent. Je vais vous dire clairement les choses. On a quitté un fixe qu'on avait avec QNT. Donc tous les mois, on avait un salaire avec QNT qu'on a quitté pour aujourd'hui, rien à voir avec Avenir. C'est vraiment parce qu'on croit à la marque. On cherchait une marque de qualité, on l'a trouvé. Maintenant, par rapport à ce qu'on va faire, peut-être que par la suite on aura un fixe. Mais là on prend un gros risque. Et si on prend un risque, c'est parce qu'on y croit les gars. Donc soutenez-nous. Surtout. Pourquoi je vais faire du développé militaire à 8 kg Je veux bien, on congestionne, mais faut pas faire semblant. Pour vous, les gars, pour la vidéo, je suis censé congestionner, on va voir. Si des 60 on les a en sèche. Ne croyez pas que je suis fou, je ne suis pas suicidaire, les gars, j'ai une journée à faire, on va les prendre en rowing. C'est la pointe qui me... Ah, j'ai l'habitude de le faire avec une bande de tirage. Du là, c'est la pointe qui me manque. Mais ça va, c'est pas mal. Je hein. n'espère que c'est dommage, on a que des altères de 5 banques. Mais t'es une bête Non, je suis normal. Des gros bah, il me faut une vraie lumière sur un gros biceps, je vais pas te faire ça. Ouais. J'ai pas des gros biceps, moi. Ouais. Alors, le ventre Mais es une bête. Comment ça mouais vais... Félicite-moi. C'est ce incroyable, t'es fou. Je peux taper Oui. Je peux faire ça là Bien sûr, je peux me toucher même les fesses, y a aucun problème. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça. une bête. <rire> Ici, merci. Avec ce, ça ça Je vais mettre tout nu ah, S'il vous plaît monsieur Merci J'ai envie de vous Ici oui, si, les gars Dernier repas de JET Avant de tout nuquer Ce soir on casse tout Lâche un like euh, Petit like Il oh, l'a dit euh, non, non, à tous bon les bon moments de la vidéo Les gars si vous n'avez pas mis votre like maintenant C'est pas normal Bon appel tout le monde. On voit que c'est coup. On vient de finir de manger Il y a Kylian Hagen qui nous a rejoint les gars Il fait partie de la team aussi Il y en aura d'autres qui seront recrutés au cours de l'année Nous on est sur le fil de départ Et on compte sur vous pour montrer à Avenir Qu'il a fait le bon choix en nous choisissant donc les gars, il y a un code promo, c'est Fusion 10 pour les compléments alimentaires. On vous montrera à quoi ressemble la marque. Mais vraiment, là, on a eu l'occasion de, de parler encore plus en détail de cette marque. Et c'est vraiment de la qualité. Vous pourrez comparer Nutrimuscle. Les produits proviennent de la même usine. Et euh, c'est que de la qualité, les gars. C'est pour ça qu'on est parti chez eux. Donc Broadway, code Fusion 10. Il y a tout. la whey, les vitamines, les oméga 3. Il y a le pré-orcal qui arrive bientôt. En attendant, on finit la journée avec des Kinder. C'est comme ça que tu fais la pub des compléments alimentaires de Avener ça c'est le hack quand on fait des shootings photo en gros le sucre sucre rapide ça arrive vite au muscle et c'est pour paraître énorme surtout que là on a mangé on va être un peu ballonné on va voir ce que ça donne vous pourrez comparer la chèvre de ce matin à maintenant on voit ça à la salle on va aller là en air franchement pas mal n'hésitez pas à liker la Merci Hakim Bon, la fait fatigué. Nous, digestion, les, les gars, on prend le temps après. Les autres, qui sont déjà repachés sur une deuxième séance. Louvar, il est là-bas. Avenir, il est encore en repos. Et surtout, il y a Kylian qui nous a rejoints. Et euh, lui, bah, il est pas venu ce matin. Du coup, il va faire sa séance. Et je vois, il est en train d'analyser toutes les machines. On va analyser son trou du cul après. On va analyser quoi il dit des trucs bizarres à chaque fois, c'est pour ça Mais il y a des bonnes machines à on air, franchement c'est une superbe salle Et du coup on va essayer de vous présenter un peu Kylian pour ceux qui le connaissent pas Et puis je pense que ça sera bientôt une fin de vidéo avec la présentation des produits surtout les gars C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui En tout cas j'espère que la vidéo elle vous plaît les gars Comme le cousin il n'arrête pas de le dire, likez, activez la cloche C'est important, ça nous aide On va faire beaucoup d'efforts cette année pour vraiment s'installer dans le game Kylian vient te présenter à notre communauté Peut-être que les chiens ne te connaissent pas Kylian c'est le voisin les gars tu viens de Belgique, c'est ça C'est ça, donc ouais, on habite pas très loin au final. Lille, toi Lille Quoi il y a deux heures, deux heures plus ou moins de route. Vous l'entendez avec le petit accent Ah, j'ai pas d'accent. Hein. Ça marche avec euh, les, les meufs ou pas L'accent Ouais, euh, belge. Nous, le, je chie pas du tout, tu vois. Histoire, on, histoire peut, physique, on, peut, ouais. on peut même pas hésiter. On n'est pas là pour parler muscu. Qu'est-ce Qu que vous faites <rire> sur la chaîne les, les filles belges ont l'accent aussi, tu vois. Donc elles ne remarquent rien ouais, mais et nous, quand nous, nous viens en rien. france et Je vais pas souvent en Ok d'accord. Euh, tu pourras venir à l'occasion pour FF, je le place en vidéo comme ça. Bien, tu peux on pas pourra dire... on organiser un truc. On organiser un truc. Non, ce cool, ce serait cool. Ce qui nous a fait plaisir avec Avenir, c'est justement qu'il rassemblait plusieurs athlètes ah, qui n'ont ouais. pas forcément l'habitude de, de se côtoyer sur les réseaux. Et ah puis avec des valeurs en commun, quoi, tu vois, c'est surtout ça, parce que les athlètes tu as plein, mais, euh, il y en a plein, mais il y en a plein qui n'ont pas du tout une approche comme nous. Exactement. C'est ça qui est bien de voir des gens bah, comme nous, quoi. Parce qu'au final, ça il y en a pas beaucoup. Quoi. Ouais, et puis y a, comme il m'a dit, il a essayé de prendre que des gens nati. Ouais. Parce que t'es nati du coup. Ah merde, On est pousse pas à ça, <rire> Non les gars, nous on le sait, on, on vous l'a toujours dit sur FF, on savait même pas qu'on allait travailler avec lui euh, pour Broadway. Euh, mais on vous a toujours dit sur la chaîne, il est naturel, il a ok ouais. des sacrés pères, de sacré le voir, en vrai, quand même, parce qu'en vidéo, il bien, bien, bien. Ah bah oui, bien balèze bah, je pourrais me poser la question autant pour vous les gars Bien sûr, mais c'est ça, ça que... c'est le jeu, c'est le jeu ouais, vraiment, je Nous, crois. vous avez notre avis sur le qui gagne, naturel, et voilà. Ça donc que des athlètes nati qui travaillent bien, qui s'entraînent bien et euh, qui coachent bien aussi. Voilà. Et toi t'es connu pour ça aussi. C'est ça ouais, donc moi j'ai commencé la muscu, j'ai petit à petit progressé, puis au fil du temps bah, je me suis lancé dans le coaching quoi. J'ai fait des études là-dedans aussi, et, et voilà, c'est mon boulot. Ah, voilà, super Et du coup là tu analyses toutes les machines, j'ai vu tu, tu ça, commences ouais, à critiquer euh... les hammers... Euh... Tickets, ça dépend quoi, mais j'ai un gros gym chez moi. Du coup, j'aime bien voir un petit peu les machines, voir ce qui est bien et voir ce que je pourrais acheter après, quoi, tu vois. Ah, son gym, les mecs, c'est Disneyland. Hein. Il y a les ah, meilleures machines, c'est un truc de fou. Et il va bientôt être à grande, donc euh, il va faire x2. Donc là, ça sera encore mieux. Rien à rajouter, Pimous. a de voir ça de Moi, je suis pas intéressé. Bah, vous invité, les gars. Hein. Ça okay, sera vraiment ça sympa ça si plaisir. je viens chez vous, vous chez moi. Hein. Non, mais bah, c'est cool. On vous ramène Kylian dans le Nord bientôt, les gars. Soyez à l'affût sur euh, les, les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Ça y est, Pimous, on rejoint une nouvelle équipe après Body Time, c'est Avenel. que des natifs dans l'équipe. Ça, c'est pas de notre... Donc voilà, après un an de collaboration avec QNT, on change de marque, on change de sponsor. Donc ça y est, terminé QNT, finito, terminé ah, QNT sur Finesse. Non, mon cœur il s'est un peu brisé hein. <rire> quand on l'a annoncé. Bon, c'est un choix qu'on a pris, on a pris un risque, mais je pense qu'il est... Il est modéré, il est conscient, surtout on a fait le bon choix, je pense. Ah, vous le savez, ça faisait un moment qu'on cherchait une autre marque, on a été démarché par toutes les marques possibles. On avait même fait un sondage sur la chaîne pour savoir les gens concrètement, ils utilisaient plus quoi comme marque. Et il y avait seulement 3% de nos abonnés qui aimaient la marque QNT, du coup on se sentait obligé de changer. C'était pas une marque qui représentait notre communauté, pas une marque assez go muscu, c'est ça. Donc aujourd'hui on part sur une marque vraiment axée go muscu, de toute façon quand vous allez découvrir les packagings vous allez vite le comprendre. Et c'est surtout la qualité quand on a rejoint mais il, il nous a clairement dit que ça allait être la meilleure marque du marché. On l'a vérifié et c'est le cas les gars, moi je lui fais confiance. Fait là. Bah, que tu dises qu'on t'a fait, fait le bon choix en nous choisissant. Tu nous as vu ouais, en photo là. Tu nous J'ai dit ouais. que je voulais les meilleurs, c'est simple. Non, mais vraiment, je veux ouais, ceux qui ont Vodita, venait, hein, ouais, un tout On s'est fait valider par Bodita, il m'a en l'espace d'un mois là. En, en fait, non, moi j'ai dit, je veux des mecs qui représentent un truc très fort, des physiques de ouf et des mecs qui ont des pertes de ouf. Ouais, c'est votre vision. Juste montrer ouais. dehors. Ouais, moi j'ai entendu dans la fusion. Qu'est-ce qu'il avait dit Il m'a dit dans la fusion, c'est surtout toi qui m'impressionne. En parlant de Pimous, mais laissez-moi m'exprimer aujourd'hui. Tu m'as vu, ça va quand même ma place dans le physique de ouf le physique le plus esthétique de la Mais il a quand même dit ça, il m'a dit dans la fusion c'est Pimous qui m'intéresse. Mais je ne je te connaissais pas. Ouais je sais, je sais. Et j'ai remarqué je te suivais pas avec mon compte perso Et avec Fitness Fusion je te suivais comme je gère Fitness Fusion c'est pour ça. Et non, je connaissais ses perfs, je trouvais ça surhumain. Moi j'ai dit je veux des brutes, tu vois des brutes épaises et des dieux grecs, tu vois donc c'est pour ça que je fais appel à des gens comme ça tout simplement. Et vous avez dit oui. Le but c'est que vous soyez heureux avant tout et que ça se passe bien pour tout le monde. Ouais on est bien, on est d'accord. Nous, ça, ça nous ressemble, c'est pas mal. Ça annonce une bonne année. Bah merci beaucoup, merci les gars. on y croit. Et merci beaucoup. Du coup, ouais. et merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entière. On n'oublie pas le petit like, le commentaire, les gars. Et soutenez-nous avec le code FUSION10. Ils ont un code et ils peuvent faire des sous avec, beaucoup de sous. Donc n'hésitez pas à utiliser leur code. Pour faire du bon contenu. Merci les gars, c'était Fitness Fusion. Force et